Chers traders et investisseurs, vendredi 8 novembre, bonjour. Écoutez, c'est le calme plat ce matin. Les marchés consolident légèrement mais sans aucune panique. C'est parfaitement sain et normal. Il n'y a donc rien de spécial à dire. De plus, nous n'attendons pas de chiffres macroéconomiques importants ce jour. Donc, tout évolue dans une latitude faible, sans aucune volatilité, les marchés reprennent leur respiration et donc à ces niveaux il n'y a rien de changé sur nos opinions de ces jours derniers, nous avons toujours une orientation haussière qui ne devrait pas être perturbée a priori sans aucune nouvelle mauvaise nouvelle, pour les raisons que je vous ai données les jours précédents. Rien de changé pour le moment. Dans ce contexte, ce matin, nous avons quand même réalisé deux trades gagnants sur deux accompagnés d'une médaille. Espérons un après-midi euh, au moins aussi prolifique, si ce n'est plus. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée. Un très bon week-end et à lundi.